Bonjour YouTubeurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les applications de films gratuites sont la meilleure façon de tuer le temps et l'ennui. Jour après jour beaucoup de films sortent et en quelque sorte on les regarde pas tous. Maintenant ce que nous faisons, vous pouvez les télécharger et les regarder sur votre smartphone. Aujourd'hui nous allons partager avec vous les plus cool des applications Movie pour Android et iOS. J'ai parcouru à travers le net pour vous apporter quelques-unes des meilleures applications de streaming vidéo pour les utilisateurs Android et IOS afin que vous puissiez facilement télécharger les films et les regarder à votre convenance. Sur votre téléphone, quand vous avez du temps libre, il vous permettra d'économiser du temps mais également tuer votre ennui aussi. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. Popcorn Times Si vous voulez une application de streaming pour votre Apple ou Android Popcorn Times est le chemin à parcourir il y a une sélection absolument massive de films et émissions de télévision à partir d'un bon nombre de pays et pas besoin de télécharger des fichiers de jeux individuels. Popcorn Time a également l'avantage d'avoir une mise en page très propre et intuitive qui le rend très facile à utiliser. Cela étant dit, si vous voulez que ce soit votre application de divertissement dédié, Assurez-vous d'activer la connectivité Wi-Fi. La qualité du streaming de Popcorn est immense, mais cela signifie aussi qu'il est intensif de données data et peut vous coûter cher si vous l'utilisez en 3G ou 4G si vous avez une data internet limitée. Pour les utilisateurs d'iOS, vous pouvez installer l'application mais en passant par Cydia, vous trouverez des tutoriels pour cela sur le net, rien n'est compliqué. Showbox Showbox est une application Android pour des émissions de télévision en direct, des vidéos HD et des films. Avec la grande application Showbox, vous pouvez télécharger et diffuser des émissions de télévision en direct et des films. Cependant, Showbox n'est pas disponible sur le Google Play Store. Voilà pourquoi je suis venu avec ce tutoriel sur la façon d'installer et télécharger Showbox, APK sur votre smartphone Android, depuis le lien que je vous mettrai dans la description. Showbox est une application de films Android de plus, il est l'une des meilleures applications de streaming en ligne Film, application film jamais développée. Ce qui est pratique, est que vous trouverez un grand nombre de versions de l'application de Showbox APK disponible sur smartphone Android. Pour améliorer l'expérience utilisateur, la dernière version de Showbox corrige toutes les erreurs de l'ancienne version, et sa dernière version de Showbox APK pour Android est déjà disponible. Entre autres, vous avez également Showbox pour PC qui est disponible pour vous faire profiter de vos vidéos téléchargées sur le grand écran. Megabox HD Bien que disponible uniquement pour les personnes avec les téléphones Android, Megabox HD est une superbe alternative à Showbox. L'une des meilleures caractéristiques de cette application est le fait qu'il est très petite et occupe seulement 1,8 MO de mémoire de votre téléphone qui le rend pratique d'avoir sur votre téléphone en tout temps. Vous pouvez diffuser vos films en 360 ou 720p selon votre choix avec l'aide de Megabox HD. Les films sont classés selon le genre du même qui rend la recherche d'un film très facile et pratique pour l'utilisateur. Tubi TV TV est une application de films et programmes TV préférés pour Android et IOS. L'application vous propose de regarder des films populaires et séries TV en Full HD. Tubi TV est absolument gratuit pour tous. Vous ne devez pas souscrire à des packs pour regarder et télécharger les films ou émissions de télévision. Les vidéos sur cette application vous pouvez les regarder partout à tout moment et sur tout appareil. Il y a beaucoup de catégories pour regarder des films comme l'action, film documentaire, drame coréen, anime, horreur et tellement plus, sans jamais payer des frais d'abonnement, vous pouvez profiter de tout. La meilleure partie de l'application est que vous pouvez également parcourir le nom de l'artiste et regarder tous les films liés à ce dernier. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités mais les principales caractéristiques de Tubi TV Regardez les films et émissions de télévision avec les plus grands stars d'Hollywood. Diffusez des films en ligne et des émissions de télévision de vos studios favoris d'Hollywood. Streaming gratuit pour tous les films et la télévision show. Ne jamais payer un abonnement. Découvrir des nouveaux favoris. Créer une file d'attente personnelle pour ce que vous voulez regarder. Regardez sur plusieurs appareils comme la Xbox, Roku, Chromecast ou téléviseur intelligent. Et on termine avec Bobby TV Box, bien que les iPhones soient super d'en avoir, trouver des applications fines pour les mêmes sont un peu difficiles. Cependant avec Bobby Movie Box, tout devient tout à fait simple. Ceci est l'une des dernières alternatives de Showbox que vous pouvez trouver pour votre iPhone. Bobby Movie Box est disponible sur iTunes où vous pouvez également le télécharger à partir du lien dans la description. L'application est mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités assez souvent et vous permet de regarder les films même en HD si vous en avez envie. Un avantage d'utiliser Bobby Movie Box est que vous pouvez également diffuser des émissions de télévision sur elle. Conclusion ces applications vont tuer tout le temps de l'ennui, ce sont quelques unes des meilleures applications qui sont disponibles sur le net, vous pouvez prendre toutes les vidéos et émissions sur ces applications, j'espère que vous trouverez un dans la liste, ce qui est le mieux adapté pour votre choix de films en streaming. Essayez les et faites moi savoir ce qui fonctionne bien pour vous. Si vous avez une autre application, laissez moi savoir afin de pouvoir les présenter. Eh bien j'espère que avec ces applications, tout cela va être plus simple pour vous, j'espère que cela va vous être utile et que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis au niveau du commentaire, et si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas de nous suivre afin d'avoir les dernières actualités et les dernières vidéos, il me reste que de vous remercier d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une excellente journée